Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Halo Culture. Aujourd'hui, je vous propose non pas un Halo Culture centré sur un personnage, mais sur un bâtiment spatial Covenant. Le Hiérophant Inflexible, station spatiale Covenant bien moins connue que Grande Bonté que nous voyons dans Halo 2 et Halo 3. Le Hiérophante Inflexible était une station spatiale Covenant mobile des plus impressionnantes. Si vous n'avez jamais lu le roman Halo Operation First Strike, dans lequel il apparaît, alors vous ne connaissez peut-être pas cet engin de mort, et ce Halo Culture est là pour vous. Le hiérophante inflexible a la forme d'un 8 ou du signe de l'infini. Sa taille est incertaine, néanmoins il a été mentionné dans le roman, où il apparaît que sa taille pouvait atteindre les 30 km de long en se basant sur les vaisseaux amarrés à la station. En comparaison, l'Infinity, le plus grand vaisseau humain vu à partir de Halo 4, ne fait pas plus de 5,5 km de long. En interne, il possède de grandes chambres naturelles avec feuillage et animaux qui ont le but de simuler un monde Covenant. Si on cherche à créer une comparaison avec grande bonté, il est tout à fait envisageable que la station possède une ou plusieurs zones semblables à des villes. Nous savons qu'à l'intérieur, il possède des temples. Tout l'intérieur de cette gigantesque place forte Covenant est construite de façon à ce que l'équipage ne se sente pas dans une station spatiale de guerre, mais bel et bien dans un environnement familier. Et pourtant, le Hierophant Avex Lib est bel et bien une gigantesque base militaire Covenant. Sa fonction était de rassembler une flotte Covenant de 500 vaisseaux avant une attaque, dont des croiseurs et des transporteurs Covenant qui peuvent se poser à quai. Les événements de Halo Operation First Strike relatent ces événements, les Covenant se préparant à attaquer la Terre juste avant les événements de Halo 2. Il fut détruit par la Blue Team, dirigée par John 117, après avoir trouvé des survivants Spartan sur Reach. Son équipe parvint à s'infiltrer à l'intérieur grâce à un vaisseau de largage volé aux Covenant et parvint à faire surchauffer les réacteurs à fusion de la station spatiale pour qu'elle explose la force de l'explosion fut tellement grande que tous les vaisseaux aux alentours furent pris dans l'onde de choc autour de la station et furent éliminés. La flotte Covenant qui se préparait à attaquer la terre passa de 500 vaisseaux à une dizaine lourdement endommagés. Ralentissant donc les covenantes, laissant le temps à la terre de préparer ses défenses avant l'arrivée du prophète du regret au début de Halo 2. Et si un jour vous devez prononcer le nom de cette station à voix haute, ne faites pas comme Johnson et ne dites pas « éléphant indivisible ». J'espère que ce Halo Culture vous a plu. Pour plus d'informations sur cet engin, sur d'autres engins, sur des personnages, sur l'univers Halo, vous avez le Wiki Halo. N'hésitez vraiment pas à y aller. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, vive Halo